bonsoir et bienvenue sur ma chaîne des pour une fois de plus pour cette nouvel épisode de bon aujourd'hui nous allons apprendre comment euh, charger les oeufs successivement la dernière fois j'ai fait le même tutoriel mais je crois que certaines personnes n'ont pas compris brièvement le principe et cela je dois vous apprendre à le faire parfaitement euh, et au titre de rappel je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que le meilleur est en, en dernière position. Bon, maintenant, <coughs> revenons, revenons à, nos, à notre sujet. Je, je voulais d'abord commencer, comme vous pouvez le constater, si nous entrons dans le jeu. Voilà. Voilà. bon nous pouvons constater cela une fois que notre jeu est affiché on peut le développer rien qu'en trois sections nous pouvons le développer rien que trois fois on peut voir Une fois épuisé nos trois sessions, nous ne pouvons plus. On dit voilà, vous avez effectué au max trois sessions d'entraînement par semaine. Bon, comme dès que ce problème se pose, euh, pour commencer, on doit d'abord arrêter les données. Si elles sont activées, une fois déactivées, nous pouvons sortir du jeu. Non. voilà dès que nous sortons du jeu euh, avec euh, les données mobiles déjà arrêtées on rentre sur chiffre une fois sur ZLHIF on part dans Android et puis date dans Date, on cherche le profil du jeu qui est comfirstouchgamdls 3 4, Une fois, on prend File. Dans File, venons ici là et on voit DLS. DLS point date. Voilà. On le supprime bon en sachant que une fois euh, allumé la connexion il doit il doit revenir automatiquement mais quand on a déjà fait euh, ce, cela si nous rentrons dans notre jeu si nous rentrons dans notre jeu euh, que voici Si nous entrons dans le jeu, voilà. Nous devons constater que nous pouvons charger, entraîner successivement les joueurs à un nombre de fois indéterminé. Bon, charger autant que possible. Développer les joueurs autant que, en tant que possible. Euh, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou et d'activer la cloche de notification pour mes nouvelles vidéos.